la chance aujourd'hui d'être avec le docteur Ionesco des laboratoires Uriage. Bonjour docteur. Bonjour. J'aimerais savoir, en fait, pour la population québécoise, on vit dans, une, dans des températures froides pas mal à la longueur de l'année. Et puis malheureusement, on a beaucoup de cas d'eczéma ici. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ce moment-là comme routine beauté? C'est une question qui est assez classique pour toute la, euh, la zone du nord du, du globe, dans des zones euh, tempérées où le, le froid et, et la population euh, est soumise à des températures euh, à, à assez basse et pendant assez longtemps dans l'année. Euh, effectivement, l'eczéma fait partie euh, d'une maladie qui touche de plus en plus de, euh, de, de, de, des gens dans la population des pays développés. Euh, on parle entre 10 et 20% de la population en France ou au Canada. Donc il s'agit d'une peau sèche avec des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs de l'environnement qui déclenche surtout pendant le, la, la saison froide, euh, pendant l'hiver, euh, des poussées d'eczéma qui associent des rougeurs, une peau très sèche et très euh, sensible, euh, qui présente assez souvent des allergies euh, à la poussière ou euh, à d'autres substances qu'on trouve dans le Extérieur et qui euh, nécessite effectivement euh, une approche euh, dermocosmétique, dermatologique et dermocosmétique adaptée. Euh, tout commence par une hygiène adaptée, donc éviter les savons, utiliser des syndettes euh, qui sont des, des savons sans savon, plutôt des formes liquides et plutôt des formes qu'on appelle surgras des surgras liquides qui lavent en douceur et qui euh, surgraissent en même temps qui laissent une peau, après la douche ou après le bain une peau bien hydratée et nettoyée correctement ça veut dire sans agression et puis tout de suite après euh, la toilette, appliquer une crème euh, émolliante sans euh, des formules trop compliquées sans parfum, sans conservateur et c'est le cas par exemple de la gamme xémose du riage donc euh, il y a plusieurs euh, formules et plusieurs textures euh, formulées à base d'eau thermale du riage et euh, à base des ingrédients développés par les laboratoires du riage pour les peaux sèches qui réparent la barrière et qui isolent bien euh, contre les facteurs euh, extérieurs donc des céramides à longue chaîne du phytostérol etc qui donnent la possibilité de bien protéger ce type de peau contre les, les agressions externes est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas utiliser quand on fait de l'examen Bien sûr, il faut éviter tout, tout, euh, tout ce qui est solution nettoyant à base d'alcool, euh, éviter les savons, je l'ai déjà dit, éviter des produits euh, trop acides euh, ou, ou trop bah, basiques si, si on parle des produits surtout euh, de nettoyants, détergents, et, euh, et bien entendu, euh, utiliser un nombre réduit de substances dans les produits cosmétiques ou dans les produits, euh, disons, d'hygiène, afin de ne pas déclencher des poussées d'eczéma euh, dans un type de peau qui est sèche et très sensible aux agressions externes. Donc, comme routine beauté, ce que vous conseillez, c'est en premier de nettoyer la peau avec un synthès, puis, Exactement. par la suite, aller hydrater pour faire une barrière de protection. Exactement. Exactement. Donc, c'est un principe qu'on doit euh, appliquer pendant toute l'année. Et même pendant les poussées d'eczéma qui sont surtout pendant l'hiver, euh, on, on doit forcément suivre le conseil ou le traitement prescrit par le dermatologue qui peut, euh, qui peut être à base de cortisone, de topiques, de, de, de, des crèmes. Et euh, tout de suite, appliquer ou en même temps et, et un relais des produits émollients et isolants, comme euh, les produits que, que je viens de citer euh, de la gamme Xémose, qui sont des produits très bien tolérés et développés euh, pour ce type de peau sensible soumise à des agressions externes et, et au froid. Dites-moi, qu'est-ce qui, à ce moment-là, va différencier la gamme Xémose des autres des autres concurrents par exemple ou des autres compagnies qui fait en fait la gamme Xemoz comme tous les produits Iorilège sont euh, vendus qu'en pharmacie donc ce sont des produits qui sont développés par les dermatologues qui sont conseillés par les dermatologues qui sont conseillés aussi par les pharmaciens euh, vu leur euh, formule bien développée pour des indications spécifiques et euh, dans le cadre de l'indication pour Xemos, donc la peau atopique euh, il s'agit des produits qui ont encore une fois une formule très simple euh, basée euh, sur de l'eau thermale du riage et avec des ingrédients spécifiques et très bien tolérés euh, qui ont été soumis à des tests cliniques à des euh, séries de, de tests cliniques euh, euh, qui font euh, de, de, de ce type de produit, des produits de confiance et de, avec une utilisation efficace et, et avec une bonne tolérance. Comme dernière question, juste, je sais que quand les gens ont des poussées d'eczéma, bon, c'est atroce, ça pique, ça peut réveiller la nuit. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si notre enfant est, se réveille durant la nuit et qu'il n'arrête pas de se gratter, est-ce que l'eau thermale peut apaiser directement? Effectivement, on peut, avant tout, il faut... Il faut avoir quand même un dermatologue qui s'occupe de ce type de problème et traiter le plus rapidement possible les poussées, les périodes aiguës qui sont associées par des, des plaques, des, des vésicules et, et des problèmes doit traiter d'une manière la plus appropriée possible par un dermatologue. Mais effectivement, on peut associer au traitement prescrit par le dermatologue ou à un traitement, un soin à base d'émollients développé spécifiquement pour ce type d'indication, on peut appliquer de l'eau thermique d'urinage qui apaise, qui renforce la barrière cutanée et qui apaise par la présence des éléments minéraux euh, qui, euh, qui sont aussi euh, euh, connus en France à la station du riage euh, on, on, on traite des, euh, des enfants, voilà ouais, exactement, et des, des enfants porteurs d'eczéma et qui se portent très bien après trois semaines de cure. Donc effectivement, c'est l'une des indications, mais n'oublions pas euh, le conseil dermatologique avant tout, adapté à chaque cas, bien sûr. Et merci énormément de votre temps. Je vous en prie.